Ils se temps sont temps. tous exprimés sur la réforme des retraites, oui. avec parfois des contradictions réforme, 40, qui provoquent aujourd'hui une épargée, certaine cacophonie. Donc le gouvernement a toujours été dans la transparence le plus totale. Je ne suis pas opposée par principe à une réforme des retraites, mais je n'arrive même pas à savoir quel est le contenu de celle-ci. Voilà. C'est pas le seul. C'est pas le seul, Michel, <rire> dans l'Isère, vous n'êtes pas seul. À cela, la première raison est simple. Les détails de ce projet n'ont pas encore été rendus publics par le gouvernement. Aujourd'hui, du coup, il n'y a pas vraiment de projet de loi en fait, mais en juillet 2019, et eh bien le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye a rendu un rapport de 132 pages dessinant ce futur régime des retraites qui devrait s'appliquer à partir de 2025. Viendra le moment où nous ferons des annonces, mais nous avons déjà en toute transparence édicté un certain nombre de principes, donné des éléments de réassurance là où il pouvait y avoir des craintes qui pouvaient s'exprimer, le tout avec une grande cohérence par rapport euh, au, au système que nous souhaitons mettre en place Bon déjà moi j'ai quand même l'impression de me faire balader euh, par les deux ministres qui sont en face de moi avec un langage euh, qui pour moi est assez incompréhensible, flou, enfin on comprend, enfin voilà, et qui n'est absolument pas logique. Mais bah alors concrètement, que changera cette réforme si elle est appliquée Le premier gros changement, c'est sur le système. La réforme veut faire passer d'un système avec 42 caisses différentes à un système universel où tout le monde serait en théorie égal. Parce qu'aujourd'hui, selon si vous travaillez dans le privé ou alors si vous êtes fonctionnaire, eh bien les règles ne sont pas les mêmes. Des régimes spéciaux, notamment pour les fonctionnaires, les avocats, la SNCF, la RATP, ils permettent d'avoir certains avantages comme partir plus tôt à la retraite ou avoir un calcul différent de ses pensions. Le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Les français sont divisés. Je suis contre le régime spécial donc je comprends pas. Je comprends pas parce qu'ils ont déjà plein de privilèges donc au bout d'un moment faut arrêter. Hein. Je trouve que c'est un régime privilégié quoi qu'ils en ont c'est quoi qu'ils en disent. Il est 14h seulement et Jean-François, conducteur de train corail, a fini sa journée. Il est temps pour lui de regagner son domicile. Un appartement de 600 mètres carrés, acheté cash avec ses primes de fin de mois. Après un détour par son jardin d'hiver, où il entrepose sa collection de plantes ramenées de tous les pays du monde, pays qu'il a le temps de visiter puisque Jean-François, comme tous les cheminots, a 6 mois de congés payés par an. On brandit chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, la question des régimes spéciaux. Oui. Mais là, le projet, il fait disparaître le régime général pour l'ensemble des salariés. CGT et Sud nous disent, nous ne nous battons pas pour nos régimes spéciaux, nous nous battons pour les retraites de tout le monde, ce qui est faux, puisqu'ils ignorent dans leur combat les précaires qui verraient leurs retraites s'améliorer ou les agriculteurs. Si effectivement on fait une grande réforme des retraites qui unifie l'ensemble des régimes, naturellement, il faudra supprimer les régimes spéciaux. Le problème, c'est est-ce que cette suppression, elle va s'accompagner d'un mouvement vers le bas de la retraite de ces régimes spéciaux ou est-ce qu'il ne faut pas augmenter l'ensemble des retraites pour qu'elles restent satisfaisantes Est-ce qu'on tire tout le monde vers le bas ou est-ce qu'on tire tout le monde vers le haut A Exactement. priori, ça va être plutôt vers le bas, non un dernier mot sur cette phrase qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Vous avez dit que la réforme des retraites était une réponse à la crise des gilets jaunes. Pourtant, ce n'était pas la revendication, cette réforme. Euh, non, mais la crise des gilets jaunes elle est basée aussi sur le sentiment profond qu'il existe des injustices et des inégalités. Là, on est quand même loin dans le foutage de gueule. Tu demandes aux gens euh, comment s'en prendre aux inégalités sociales dans le pays, je suis pas sûr qu'ils pensent en premier aux retraités de la RATP. Hein. Le chauffeur de bus à la RATP ou chauffeur de bus n'importe où ailleurs, d'ailleurs. C'est pas forcément mais... aussi pénible que ce qu'on passez... peut avoir dans d'autres... laissez-moi un mois, passez un mois à conduire un bus, vous, vous verrez... Non mais il faut pas dire n'importe quoi, mais madame. Ai... Puisqu'on va pas... Euh, je vais pas vous dire des carabistouilles, donc... Euh... Le discours le plus grossier, enfin vraiment celui de la propagande gouvernementale, relayée comme il convient par tout son, tout son appareil médiatique, c'est que c'est surtout une inflexion récente, c'est sur, surtout une affaire de régimes spéciaux, n'est-ce pas Donc, euh, braves gens dormez tranquille ça, ça, ça ne vous concerne pas. Là, je pense que c'est tellement grossier que ça ne devrait pas marcher ce truc. On aura. Un système qui sera le même pour tous, qui sera équitable, qui sera juste. C'est un système de justice sociale et c'est en quoi c'est une réforme importante. Parce que et je, je crois que c'est le cœur de cette réforme c'est bien de se dire que tout le monde doit être logé à la même enseigne. C'est un système qui sous les allures de l'universalité est profondément inégalitaire puisque lorsqu'on applique un traitement uniforme à des situations qui, a priori, sont, enfin, qui dès le départ sont inégales, évidemment on ne fait qu'approfondir les inégalités en question. Christophe Castaner dit effectivement à assurer les policiers du maintien des spécificités de leur régime de retraite c'est pas un régime spécial. C'est un régime ou particulier. C'est un régime qui, reconnaît... Ou oui, oui. Un régime qui mmh. reconnaît la particularité de ce métier. Voilà. On n'est pas mmh. policier jusqu'à 62 ans mmh. euh, aujourd'hui, il y a un âge anticipé de départ et donc il nous faut maintenir ce système anticipé. Il sera de maintenu. Ils garderont un système spécifique parce qu'ils risquent leur vie pour nous tout simplement. Ils risquent leur vie tous les jours pour nous. Ça sera peut-être un régime universel mais enfin une universalité qui souffrira des exceptions. -"L'équation qui est posée vis-à-vis oui. -vis des Françaises et des Français. Oui. Voulez-vous continuer aujourd'hui à payer par vos impôts l'équilibre de systèmes qui sont inégaux par rapport à la majorité des Françaises et des Français ou au contraire, voulez-vous servir la cause de l'équité -"Le bien-pensant est pour la paix dans le monde." Oui, oui. Il est également pour la liberté, à fond d'ailleurs. Il est pour la justice, oui, madame pour la beauté et pour la grandeur d'âme. Voilà. Et vous, c'est inséparable, vous êtes pour la guerre, pour la tyrannie, pour l'égoïsme, pour la bassesse et pour la vulgarité. Je ne vous félicite pas. Richard Ferrand a brillé, hein, il a parlé d'un mouvement social qui voulait conserver des inégalités. C'est à mourir de rire cette idée. C'est-à-dire que les, les inégalités de retraite, c'est d'abord des inégalités de salaire. Que je sache, tout le monde n'a pas le même salaire en France. Oui. Quand vous dites on fait ça au niveau de l'égalité, et Richard Ferrand, il gagne je crois 10 000 euros par mois, etc. Il est logé aux frais de la République et tout ça. Dans plusieurs ministères, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les salaires flambent. Aux affaires étrangères, ça augmente de 70%. Mais par exemple, au ministère de l'économie et des finances, ça augmente de 39%. Bon. Et au, au ministère, au secrétariat d'État, aux armées, ça augmente de 71%. Tu as fait du bon travail, Francky. Vous aviez déjà vu ça Non, jamais. C'était jamais arrivé. Le premier euh, gouvernement d'Edouard de, Philippe et le gouvernement euh, où les rémunérations ont été le plus fortes depuis, euh, depuis 10-12 ans que ces statistiques existent. Égal non, mais je ne dis pas que je suis pour l'égalité absolue de tous, etc. mais simplement, c'est un argument qui n'a aucun sens pour les gens qui gagnent 800 euros par mois et qui voient les grands patrons qui gagnent des sommes folles. Est-ce qu'on va interdire les retraites chapeau Évidemment que non. Je suis désolé, la base de l'égalité, c'est ça. Bah oui. Donc ça fait 3 heures qu'on est ici. Bernard Arnault a gagné trois fois mon salaire annuel. Mmh. On est tous un peu surpris On croit que la vie s'arrête Et l'on se croit démuni Mais une autre vie commence Avec repos mérité Et pour mettre de l'ambiance Tous en cœur, on va chanter